Comment choisir son assurance pour son smartphone ou sa tablette 70% des sinistres subis par les appareils mobiles sont dus à la casse ou à l'oxydation, et 30% au vol. Mais les assurances de téléphone mobile ne couvrent pas forcément tous les cas. Je suis Julia, chef de produit chez Société Générale, et je vais maintenant répondre à vos questions sur l'assurance des smartphones et des tablettes. Pourquoi assurer mon smartphone et ma tablette un smartphone peut coûter cher. Aujourd'hui, les appareils haut de gamme dépassent souvent 1000 euros. Et malheureusement, un geste maladroit peut suffire à les abîmer ou les casser. Donc assurer son smartphone, c'est éviter une dépense imprévue et souvent coûteuse en cas de bris ou de vol. Je viens d'acheter mon smartphone, est-il assuré Peu de personnes le savent, mais si votre appareil est cassé ou volé juste après l'achat, la carte bancaire avec laquelle vous l'avez acheté permet parfois de le rembourser. Les banques associent en effet une garantie achat à certaines cartes bancaires. Cette garantie permet d'être indemnisée en cas de dommage accidentel ou de vol par effraction ou par agression. Selon les banques, il faut que l'incident se soit produit dans les 48 heures à une semaine suivant l'achat. Vérifiez auprès de votre banque que votre carte dispose de cette garantie et prenez connaissance des conditions générales de votre contrat. Chez Société Générale, la garantie achat est incluse dans les cartes Visa Premier, Gold Mastercard et Visa Infinite. Des garanties de ce type peuvent aussi figurer dans votre contrat multirisque habitation ou votre assurance auto. Quels appareils sont couverts par une assurance mobile Certaines formules s'étendent à l'ensemble des appareils nomades enceintes Bluetooth, appareils photo ou encore ordinateurs portables. Il est important de vérifier quels sont les appareils couverts et si leur nombre est limité, si l'assurance est valable uniquement pour le souscripteur ou bien pour tout le foyer, et enfin si le nombre de sinistres est limité par année d'assurance. Chez Société Générale, mon assurance mobile couvre l'ensemble des smartphones et des tablettes du foyer achetés neufs de moins de 3 ans lors de la survenance du sinistre. Les appareils à usage professionnel ne sont pas couverts. Combien ça coûte une assurance mobile Le prix varie entre 3 et 20 euros par mois selon le niveau de couverture et le type de mobile. Société Générale vous propose une assurance qui couvre l'ensemble des smartphones et des tablettes de la famille pour 11 euros par mois. Quelles sont les garanties incluses dans une assurance mobile Les assurances mobiles proposent deux grandes familles de garanties. Premier cas, la casse. Attention, tous les dommages ne sont pas forcément assurés. Il faut souvent qu'ils soient causés par un événement extérieur. Les dommages causés par le propriétaire ne sont généralement pas couverts. Deuxième cas, le vol. Certains contrats ne tiennent compte que des vols les plus graves, avec effraction ou avec agression. Même s'ils sont fréquents, les vols à la tire ne sont pas forcément couverts. Il est donc important de bien lire les conditions générales de votre contrat. L'assurance mobile proposée par Société Générale couvre vos smartphones et vos tablettes en cas de vol, y compris à la sauvette et à la tire, de casse, pour des dommages visibles qui empêchent le fonctionnement de votre appareil, enfin, ils sont aussi couverts en cas d'oxydation après un contact accidentel avec de l'eau ou d'autres liquides. Est-ce que je suis aussi couvert à l'étranger Avec l'assurance mobile Société Générale, oui. Vous êtes protégé en France métropolitaine et dans le monde entier pour les séjours de moins de 3 mois. Notez bien que le diagnostic, la réparation, le remplacement ou l'indemnisation ne peuvent être réalisés qu'en France métropolitaine. Comment fonctionne la prise en charge par l'assureur Tout dépend du contrat. Selon les cas, l'assurance peut prévoir la réparation, le remplacement ou l'indemnisation de votre appareil. L'assureur peut également proposer un prêt de téléphone pendant la durée des réparations. Chez Société Générale, l'assurance couvre jusqu'à deux sinistres par an et par foyer. Par exemple, si votre smartphone est endommagé après être tombé de votre poche, nous vous prêtons un smartphone le temps des réparations jusqu'à 30 jours. S'il n'est pas réparable, l'assureur vous le remplace par un smartphone reconditionné de marque et de modèle identiques où nous vous indemnisons jusqu'à 400 euros par sinistre. Est-ce que c'est compliqué de déclarer un sinistre non, mais il faut faire attention au délai de déclaration auprès de votre assurance. Selon les contrats et la nature du sinistre, ils peuvent aller de quelques heures à quelques jours. Pour certains types de sinistres, dont le vol, il faudra les porter plainte auprès de la gendarmerie ou de la police pour activer la garantie. Vérifie la notice d'information afin de connaître les pièces justificatives à transmettre. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir les idées plus claires sur l'assurance des téléphones mobiles et des tablettes. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet.